Dans cette vidéo, nous allons reprendre avec la molécule NH3 l'analyse des vibrations moléculaires que nous avons faites dans la précédente vidéo avec H2O. Ceci va nous permettre de voir des modes normaux dégénérés et d'effectuer une orthogonalisation des combinaisons linéaires adaptées à la symétrie. La molécule d'ammoniac NH3 a une structure pyramidale appartenant au groupe ponctuel C3V. Puisque la molécule comprend 4 atomes, la représentation cartésienne réductible est formée de 4 fois 3, soit 12 vecteurs. Nous avons vu que pour chaque atome non déplacé par une opération de symétrie, la contribution au caractère de la représentation cartésienne peut être calculée à partir de ce tableau. Ceci nous donne, pour chaque atome non déplacé de NH3 du groupe C3V, les contributions suivantes au caractère de la représentation cartésienne. 3 pour E, 0 pour les axes d'ordre 3, et 1 pour les plans miroirs. Comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, il est possible de tenir ces résultats directement à partir de la table du groupe C3V. On voit par exemple que la contribution pour C3 est égale à 1 pour la direction Z et moins 1 pour les directions X et Y pris conjointement, c'est-à-dire au total 0. Attention à ne pas compter deux fois la valeur moins 1, car E est une représentation irréductible d'entre deux et prend en compte X et Y en même temps. Appliquons maintenant la démarche pour établir le caractère de la représentation cartésienne pour une opération donnée. Premièrement, déterminer le nombre d'atomes non déplacés. Et deuxièmement, multiplier ce nombre par la contribution au caractère. Voici les résultats pour NH3. La réduction de la représentation cartésienne gamma des déplacements donne somme directe 3A1 plus A2 plus 4 la table des caractères nous indique que les représentations irréductibles A1 et E correspondent aux trois translations. Gamma de translation égale somme directe A1 plus E. Et que les représentations irréductibles A2 et E correspondent aux trois rotations. Gamma de rotation égale somme directe A2 plus E. Comme E est un état doublement dégénéré et donc de dimension 2, gamma de translation et gamma de rotation sont bien de représentations d'ordre 3. On a alors gamma de vibration de NH3 égale gamma des déplacements moins gamma des translations moins gamma des rotations, c'est-à-dire somme directe 2A1 plus 2E. La table des caractères nous indique aussi que les quatre modes normaux de vibration de NH3 sont actifs à la fois en infrarouge et en ramant. En effet, nous avons à la fois des composantes directionnelles X, Y ou Z et des produits de deux de ces composantes qui appartiennent à chacune des représentations irréductibles A1 et E. Pour déterminer l'allure de chacun de ces quatre modes normaux, c'est-à-dire les classes qui les définissent, nous allons utiliser les coordonnées internes pour les élongations et pour les déformations angulaires, comme nous l'avons fait pour la molécule d'eau dans la précédente vidéo. La séparation des modes de même symétrie est à nouveau justifiée car les énergies des vibrations d'élongation sont très différentes de celles des vibrations de déformation angulaire. Commençons par les vibrations d'élongation. En utilisant les trois coordonnées internes E1, E2 et E3, qui caractérisent les allongements ou raccourcissements des liaisons, on établit facilement les caractères de la représentation réductible gamma d'élongation. Les trois vecteurs sont conservés par l'identité, tous sont échangés par la rotation d'ordre 3, et un seul est conservé par le miroir vertical. La réduction de gamma-élongation nous donne gamma-élongation égale somme directe A1 plus E. Nous avons donc trois modes normaux de vibration d'élongation, deux d'entre eux étant dégénérés. Cherchons la combinaison linéaire adaptée à la symétrie pour la représentation irréductible A1 d'ordre 1, en appliquant l'opérateur de projection sur une des coordonnées internes, par exemple sur E1. Nous avons... Projection de E1 sur A1 égale 2 fois E1 plus E2 plus E3. Après normalisation, on obtient classe de A1 égale 1 sur racine de 3, E1 plus E2 plus E3. Voici ce mode normal d'élongation totalement symétrique. Les trois liaisons s'allongent et se raccourcissent en phase et avec la même amplitude. Pour simplifier l'animation et aussi pour que les mouvements soient plus faciles à percevoir, l'atome d'azote a été considéré comme fixe. Pour une animation plus réaliste, c'est le centre de masse de la molécule qu'il faudrait garder immobile, mais ceci ne changerait pas les déplacements relatifs des atomes. Cherchons maintenant la classe de E. On obtient projection de E1 sur E égale 2E1-E2-E3, ce qui nous donne, après normalisation, classe de E égale 1 sur racine de 6 2E1-E2-E3. Voici ce mode normal de vibration d'élongation. Les deux liaisons NH2 et NH3 s'allongent et se raccourcissent en opposition de phase avec la liaison NH1 et avec une amplitude deux fois plus petite. On attend un second mode normal de vibration d'élongation de symétrie E car la représentation irréductible E est dégénérée d'ordre 2. Pour trouver le second mode, appliquons l'opérateur de projection sur une autre coordonnée interne, par exemple E2. Projection de E2 sur E égale 2E2-E3-E1. En remettant les vecteurs dans l'ordre et en normalisant, nous obtenons une seconde classe de E, classe de E égale 1 sur racine de 6, moins E1, plus 2E2, moins E3. Cette seconde combinaison linéaire adaptée à la symétrie E n'est cependant pas orthogonale à la précédente. En effet, la somme des produits des coefficients des deux combinaisons linéaires n'est pas égale à 0. Or la théorie indique que les trois combinaisons linéaires adaptées à la symétrie doivent être deux à deux orthogonales. Nous devons donc orthogonaliser les classes. Pour orthogonaliser des vecteurs, utilisons la procédure de gram schmidt qui consiste à construire de proche en proche à partir de n vecteurs V1, V2, etc. Vn qui ne sont pas supposés normés des vecteurs U1, U2, etc. Un, orthogonaux 2 à 2. Le premier vecteur U1 est choisi comme étant égal à V1. Le second vecteur, U2, est égal à V2 moins projection de V2 sur U1. On voit qu'on obtient bien un vecteur orthogonal à U1. On rappelle que la projection de V sur U, U et V n'étant pas supposés normés, est donnée par projection de V sur U égale U scalaire V sur norme de U au carré fois U, c'est-à-dire U scalaire V sur U scalaire U fois U. On peut poursuivre la procédure de normalisation avec la même démarche pour trouver le troisième vecteur U3. Il faut maintenant s'assurer que ce vecteur U3 est orthogonal aux deux vecteurs que nous avons déjà formés, U1 et U2. Donc, U3 est égal à V3 moins projection de V3 sur U1 moins projection de V3 sur U2. Et ainsi de suite pour les vecteurs suivants. Appliquons cette procédure de gram schmidt pour orthogonaliser nos trois classes. En négligeant pour l'instant la normalisation, nos trois vecteurs de départ, les classes, sont V1 égale E1 plus E2 plus E3, V2 égale 2E1 moins E2 moins E3, et V3 égale moins E1 plus 2E2 moins E3. Commençons la procédure en posant U1 égale V1. Continuons en calculant U2 égale V2 moins projection de V2 sur U1, ce qui donne après développement U2 égale V2. On peut noter que le calcul de U2 pouvait être évité en réalisant que V1 et V2 étaient déjà orthogonaux. Terminons le calcul avec U3. U3 égale V3 moins projection de V3 sur U1 moins projection de V3 sur U2, ce qui donne in fine U3 égale V3 plus 1 demi de U2. En remplaçant V1, V2 et V3 par leurs expressions en fonction de E1, E2 et E3, on obtient U1 égale V1 égale E1 plus E2 plus E3, U2 égale V2 égale 2E1 moins E2 moins E3, et U3 égale V3 plus 1 demi de U2, égale demi de E2 moins demi de E3. Ce qui donne, après normalisation, classe de A1 égale 1 sur racine de 3, E1 plus E2 plus E3. Première classe de E, 1 sur racine de 6, 2E1 moins E2 moins E3. Et seconde classe de E, 1 sur racine de 2, E2 moins E3. Les trois combinaisons linéaires adaptées à la symétrie sont maintenant deux à 2 orthogonales. La somme des produits des coefficients de deux combinaisons linéaires données est en effet égale à 0. On remarque aussi que la somme des carrés des coefficients de E1, 1 sur racine de 3 au carré plus 2 sur racine de 6 au carré, est égale à 1. Il en est de même pour la somme des carrés des coefficients de E2 et pour la somme des carrés des coefficients de E3. C'est une règle, chaque vecteur décrivant les élongations doit être globalement utilisé pour la même quantité dans les combinaisons linéaires. Ceci correspond au fait que les trois liaisons sont équivalentes. Voici le second mode normal de vibration d'élongation de symétrie E. Les deux liaisons NH2 et NH3 s'allongent et se raccourcissent en opposition de phase et avec la même amplitude, alors que la liaison NH1 ne participe pas à la vibration. Les deux modes normaux de symétrie E doivent être considérés ensemble. Ils sont dégénérés et donc de même fréquence. Faisons maintenant la même chose pour les déformations angulaires en commençant par choisir comme coordonnées internes les trois angles θ1, θ2 et θ3. Nous identifions aisément les caractères de la représentation réductible, gamma angulaire, 3 pour l'identité, 0 pour les rotations d'ordre 3 et 1 pour les miroirs. Cette représentation se réduit en somme directe de A1 plus E. On a donc trois modes normaux de vibration angulaire. On voit qu'ils sont de même symétrie que les modes normaux de vibration d'élongation. Un calcul des classes nous donne les mêmes résultats que pour les élongations. Un mode normal de vibration de déformation angulaire totalement symétrique où les trois angles augmentent et diminuent en phase et avec la même amplitude. Et deux modes normaux dégénérés. Un premier mode avec les deux angles θ2 et θ3 qui varient en opposition de phase avec θ1 et avec une amplitude moitié. Et un second mode où les deux angles θ2 et θ3 varient en opposition de phase et avec la même amplitude l'angle θ1 ne participant pas à la vibration. Une représentation plus conforme des modes normaux de déformation angulaire consisterait à immobiliser le centre de masse de la molécule, mais ne changerait rien au déplacement relatif des atomes. L'utilisation de l'opérateur de projection devient compliquée avec les groupes ponctuels présentant un grand nombre d'opérations de symétrie. Il est souvent plus facile et plus rapide de trouver les combinaisons linéaires adaptées à la symétrie avec une démarche déductive. Reprenons notre étude des vibrations d'élongation de la molécule NH3. Nous avons vu que la base adaptée à cette étude est formée des coordonnées internes E1, E2 et E3 et se réduit en somme directe à 1 plus E. Posons-nous alors la question de savoir quelle combinaison linéaire peut avoir la symétrie A1. La table des caractères du groupe C3V nous indique que cette représentation irréductible est totalement symétrique. Quelle est alors la combinaison linéaire qui est conservée par application de chacune des opérations de symétrie du groupe De toute évidence, il s'agit d'une combinaison dans laquelle chaque coordonnée intervienne de la même façon, soit E1 plus E2 plus E3, qu'il suffit de normaliser. On peut aussi considérer que la combinaison linéaire doit avoir les mêmes propriétés que Z qui forment une base de la représentation A1. En projetant E1, E2 et E3 sur Z, on obtient bien, à un coefficient près, le même résultat, c'est-à-dire E1 plus E2 plus E3. En regardant à nouveau la table des caractères, on voit que la représentation E est celle à laquelle X et Y appartiennent. Nous devons donc construire une combinaison linéaire qui aura le même comportement par application des opérations de symétrie que X et une autre qui aura le même comportement que Y. Ceci peut être obtenu en projetant E1, E2 et E3 d'abord sur X. On a alors un coefficient de projection près, E2-E3. Projetons ensuite E1, E2 et E3 sur Y. Comme les projections de E2 et E3 sur le plan XY font un angle de 60 degrés avec l'axe des Y, on obtient un coefficient près, E1-1,5 de E2-1,5 de E3. Il suffit alors de normaliser ces combinaisons linéaires adaptées aux symétries A1 et E pour retrouver les résultats précédents. Notez qu'on obtient cette fois-ci des classes directement orthogonales entre elles, car les directions X, Y et Z sur lesquelles nous avons effectué les projections forment une base orthogonale. Dans cette vidéo, nous avons établi les modes normaux de vibration de la molécule NH3, ce qui nous a permis de traiter un cas de modes normaux dégénéré et d'appliquer la procédure d'orthogonalisation. Nous avons finalement vu qu'il était possible d'établir les classes avec une démarche déductive, sans utiliser l'opérateur de projection.